Kiki Kiki Kiki, où es-tu oh. Ah Kiki Mais, que fais-tu là Tu cherches des pices en lit En a pas là Ah bon, comment tu sais? Oui, mais Kiki veut souffler sur la fleur pour faire un vœu. Si, si, si tu souffles tout d'un coup, ton vœu va se réaliser. Regarde, hein Kiki On fait un vœu et on souffle fort Et voilà On a réussi Bah ben non C'est pas un pissenlit lit, ça Avec la canicule, c'est tout sec. Regarde. Regarde. Et ça ne va pas s'arranger dans les prochaines années avec le réchauffement climatique. C'est ça oh, Regarde Kiki Regarde Et chaque fleur devient une petite graine C'est triste, quand même. Avec cette chaleur, les pissenlits vont disparaître. Mais c'est le cauchemar des jardiniers et des enfants. Parce que tu sais, Kiki, si on mange des pissenlits, on fait pipi au lit Kiki, on y va